Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment euh, sauvegarder une base de données qui est euh, située dans un serveur euh, MySQL ou MariaDB. Donc, euh, bon, Je démarre le, le serveur. Donc, Cette base de données, elle est à l'intérieur, elle est gérée par ce système de gestion de base de données. Et nous on va regarder comment la sauvegarder, c'est-à-dire comment la placer sur un, sur un fichier qui pourrait être euh, transporté sur un autre ordinateur, euh, Enfin, voilà, manipulé comme un, un fichier normal. Alors la première chose, donc déjà c'est d'être sûr que le serveur MySQL ou MariaDB fonctionne et est en service. Donc là il écoute sur le port 3306, tout va bien. Là on va partir du shell. Donc là je me place donc dans le shell. Alors euh, donc ce qu'on va faire c'est que la première chose, on va aller déjà juste se connecter sur la base de, de données. Avec un, un utilisateur donc c'est ma banque voilà on va mettre avec le password donc là le but c'est on va aller voir si notre base de données allait est effectivement présente ça peut paraître tout bête mais bon donc on va essayer de sauvegarder donc cette base qui s'appelle ma banque on, donc de l'a placer dans un fichier donc là ma base est présente je peux faire un exit voilà alors pour euh, sauvegarder, on va se servir d'un utilitaire qui s'appelle MySQL dump. Donc MySQL dump, qui va faire quoi Qui va se connecter à la base de données. Donc on, on prend le même utilisateur, le mot de passe, on va le, le saisir. Après, il va falloir qu'on précise quelle est la base de données qu'on cherche à sauvegarder. Donc c'est ma banque, voilà. Après, on va dire que quand on va faire la sauvegarde, on va faire donc des inserts euh, des inserts complets avec, donc, avec les, les noms des, des colonnes. Et puis, très important, il va falloir qu'on dise dans quel fichier, donc dans quel result file, va être placée euh, la sauvegarde. Donc, on va dire ces deux points. Alors, par exemple, un dossier qui s'appelle démo. Alors, on va appeler ça par exemple ma banque. Euh, voilà, je vais mettre précieux parce que c'est super important. Ma sauvegarde.sql. Donc là, c'est bon. Donc, database. Donc, ma banque. Donc, moins moins hein, pour ces options-là. Complete insert. Voilà. Et result-file. Voilà. Donc là, je fais entrer. Il me demande de, euh, le mot de passe. Je tape le mot de passe. Et là, a priori tout s'est bien passé. Alors pour vérifier ça on va aller voir dans, voilà donc on voit bien que le dossier euh, le dossier c'est des et contient bien le dossier qui s'appelle euh, le fichier qui s'appelle précieux. donc c'est ce qui vient d'être sauvegardé. Alors très important on regarde si ce fichier n'est pas euh, vide voilà donc il y a euh, 3400 octets hein. donc euh, il n'y a pas de problème euh, donc a priori ça c'est bien passé, on peut aussi l'éditer avec euh, Notepad, puisque c'est un fichier texte, hein, donc on peut jeter un coup d'œil dedans. Donc là on voit euh, par exemple ça c'est des commentaires, hein, euh, sauvegarder avec tel type, telle version de MariaDB, c'est bien la base de données qui s'appelle ma banque, et il y a les tables, et cette sauvegarde vient d'être faite euh, à l'instant même. Donc voilà, donc à partir de ce moment là donc c'est ce fichier là qui devient précieux qu'il faut que je conserve et que je backup par ailleurs pour pouvoir restaurer le contenu de ma banque sur ce serveur de base ou un autre serveur. Mais ça c'est une autre histoire. Donc bah sur ce, bah merci pour votre attention et à bientôt